Yes Tiens, ça me rappelle quelque chose. Pourquoi j'ai cette arme, moi Avec bah, c est c est tu comment on prend de... une photo Euh, F12, f12. Yeah, oh. euh, c'est nous qui sommes loin ou c'est toi qui a la traîne wow. a time, Ah, il est toujours si bon en plus oh. Fais attention au truc qui s'écrase Si on le laisse dans la neige, il se passe quoi Euh, on n'avance pas nope. le... Ah, il a réussi à s'en aller Ouais, mais voilà <rire> Comment dire <rire> C'était sans compter sur notre euh, snipeuse professionnelle C'est marrant, j'ai connu un claptrap il y a pas longtemps qu'elle a fait pareil qui elle, elle a un problème de synchro labial toujours Tu hein. n'aimes pas les ventriloques Si les ventriloques oui Mais les IA mal programmés moins bien. Putain mais l'XP ça grimpe hein Oui ready to go. Mais y'en a combien <rire> <rire> Wow Ils sont en mode. Oh, C'est surtout que ça tire euh... C'est pas un <rire> Oui, oui, on connaît le scénario. Oui. C'est clair qu'on le connaît, oui. Oui, là, je te confirme qu'on le connaît, oui. Oh, claptrap, toujours le mot pour rire. Ah, il est 22 heures. Déjà <rire> ah ils arrivent à passer quand même <rire> qu'est-ce que t'écrases en on a dit il était déjà 22h j'ai 14 points. 14 000! Ah oui, quand même! Retenez 7 000! C'est pour ça, il me, me one-shot alors que j'ai 7 000 de bouclier et 14 000 PV! Non, mais je précise pour celle qui a l'habitude de se suicider sur le décor. Quoi? Et encore un peu! Tu crois qu'on peut essayer de gruger en passant par l'extérieur? Anaïs, dans le trou! Anaïs, dans le trou! Alors <rire> oh, ça, c'est un caillou! Ah. Non, c'est un raccourci! <rire> <rire> Il est où ouais. uh, Tu peux, Naïs, tu viens m'aider On <tousse> que... garde la voiture. Ouais, ouais, ouais, je Quelle force euh, Moi je bien. Ah oui. Oui. Non Allez, tu vas y arriver, Naïs. Mais il s'en va ah oui, non mais c'est très drôle, on dirait Bibi et Coyote. il y en a plus, il reste plus que des gâteaux à la noix de coco. Euh... Oh non mais... Non mais ça passe on pas passe à travers le micro. Et Anaïs, Denis, tu vois là maintenant, là. dans son ah. sanctuary, tu peux aller te promener sur les rebords, tu risques pas de tomber. Ah il est 22h. Oh ah non, pardon. Bah. Ah Ah, c'est efficace Mais il est encore vivant, lui T'es dur j'adore. T'es grenades cork, j'aime bien le principe. Non. Euh, euh, attention au câble. Hollow, ah, tiens! Oh là il est pas en forme. <rire> J'ai mangé une cerise, mais je sais pas à quoi ça sert. Comment ça résiste? Pourquoi gotcha. oh, il résiste? Qu'est-ce oh, que fait parti Dipper encore encore Et je ramasse des bonbons par terre. Je sais pas à quoi ça sert du tout. C'est des boosts! Ah! peut-être lire en fait non Ah mais ils, ils sont plutôt euh. Ah non c'est pas lui J'ai trouvé une sonde C'est pas brutal là. Oh Pourquoi c'est moi qui l'ai tapé Qu'est-ce que tu pars devant toi J'étais derrière Attention Ça, merci un médic, moi j'ai hâte de faire le DLC avec le poney. Veux par ici! On va monter un poney? Oh, une télé. Attends, y'a quoi à côté là? Un téléphone. Et, Et dedans? Elle est un peu fraîche! Pas compris. sympa de profaner les tombes. Je crois que je t'ai envoyé une roquette dans les fesses. Bon, ça les gros. Ah Tiens, là il y a un trou, tu veux pas l'essayer Non mais... à moins qu'il y ait une citrouille. Il y a une citrouille. C'est Ouais. Que que de te te prêtre prêtre Bonjour Monsieur Sully, il est où ton marteau <rire> Plus gentiment Vas-y, Ouais. Bon. l'honneur Brof Ouais Analyse mm -hmm. peut-être Oui. Ah y'a que Attention y'a des Il y a wow. une série des... des... des... des... des... à la tête Quoi mon écran il est cassé mm -hmm. Il est minutes. 20... Non, non, il est non. encore là. Il y a une télé, ici Ouais... Attends qu'on s'occupe des ennemis, après on vient voir ah Pourquoi t'es encore tout moche Je suis pas tout moche, je suis beau mmh. Il s'arrête des lapins, c'est bon Tu te manger. sens un peu je... seul, non Je peux plus bouger Ah si, attends... Euh... Vous me dormez, là-bas Oui... <rire> je peux pas faire mieux... Bon, bah... <rire> ah Il y a quelqu'un qui me tire de... Mmh, C'est vrai, quand tu mets une clé dans une serrure, ah, ça explose. Ouais. Ah. Exactement. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. C'est beaucoup trop gros pour être. The creature who kicked him out a Une douche. Allez, une douche. Allez. Une douche oui, Tu prends une douche, oui. Je bourre, je bourre, je bourre. Oh, il pleut de l'électricité C'est le partout, je vois rien. Ah, mais, mais, mais, mais t'en vas pas Ah oui, ça ouais, c'est l'accélération. Tu me toucheras pas non non non on a dit tu joues avec des straps voilà c'est ça exactement on laisse des straps les tourelles et tout il y a beaucoup de monde il ah, y a du monde en plus euh, bien bien partout en fait hein. exactement c'est ce que j'allais dire <rire> voilà, là, là, il a une super tête quand même Ouais, clairement. Nice! Voilà! Attends, ah. il faut faire quoi là? Attends, je vais essayer de suivre. Du Y'a un gros monsieur sur moi! Euh... Où ah. Il où? Ah! Il est en un peu. Tôt. No, it wasn't. Non, non, non, non, non, vous êtes fort, encore encore corps, vous êtes pas les dents, les dents. Non, non, non, mais reviens, reviens, reviens. Oh, il oh, Ouais, mais tu sais qu'à côté de ton, ton deck strap, j'ai l'impression d'être équipé d'un pistolet nerf. Enfin, T'as qu'à avoir autre chose qu'un fusil de sniper pour tirer à 2 km aussi. Oui mais tu sais pas t'en servir, d'accord. Les Mathieu, Mathieu qui passe à gauche. Passe par derrière, joli tacle. Ah là là, ah, belle explosion. Donc c'était bien ça. Bon. Sur la liste dehors il y a des gens. Euh... Salut Je vais un lance-roquette, tu vas voir, ça tire les pieds. Ouais Mon lance-roquette dans la tête